السلام عليكم اليوم نعرفكم بالمخطط الأخضر تعمل مدينة الجزائر العاصمة واللي فيها عدة مشاريع ومنها مشروع أهم جدا وهو مشروع إعادة تأهيل الحديقة الحيوانات على بركنون واللي يعني بتصور مختلف ويعني فيه حداثة من ناحية الكونسبت يعني تصور الحديقة هذه. ومشاريع أخرى تدخل دائما في اطار توسيع الغطاء النباتي والفضاءات الخضراء الكبيرة على مستوى مدينة الجزائر العاصمة باش نخلق توازن طبيعي حول المدينة نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الهام جدا وسلام عليكم avec une superficie de 5000 hectares, les couverts forestiers et les espaces verts sont les poumons de la capitale. Pour protéger ces atouts floristiques et faunistiques inestimables, la Wilaya d'Alger a mis en place un plan de réaménagement de ces zones. Objectif, préserver et garantir la durabilité de ces écosystèmes à long terme. Parmi ces projets ambitieux, la décharge de Wetzmar qui s'est métamorphosée pour devenir un espace vert. Autre projet non moins important, celui de Dunia Park, où 1059 hectares seront exploités pour l'établissement de pistes cyclables, la réalisation de trois passerelles, ainsi qu'un parking d'une capacité totale de 5000 véhicules. Il est réparti en quatre zones, la zone 1 euh, actuellement en cours de travaux. est constitué de trois euh, grands euh, lacs. Le premier lac et le deuxième lac, les travaux sont en cours par la wilaya euh, d'Alger. Ils sont en voie d'achèvement euh, consistant sur 1,8 km de piste euh, cyclables qui sera livrée euh, cet été. L'éclairage public en cours, euh, en cours de réalisation, trois passerelles. La passerelle pour, euh, pour survoler ou pour traverser euh, le lac afin de relier les deux euh, lacs, le lac 1 et le lac 2, euh, le, le, la deuxième passerelle ici, sur la deuxième rocade pour permettre aux gens euh, de la zone 4, l'achon roulette faite pour aller vers la zone 1 6 parkings en cours de, de réalisation. La DTP actuellement réalise euh, sur la coupe de la Wilaya bien sûr sur, euh, un monde, pour un montant d'un milliard de dinars. C'est un grand parc qui sera euh, livré avec toutes les commodités. Et pour mieux protéger les plans d'eau, des programmes de plantation de différents types d'arbres et de réalisation d'ouvrages mécaniques et biologiques ont été mis en place par la direction des forêts. Une fiche technique elle a été donc réalisée pour atténuer un petit peu, tous les phénomènes d'érosion apparente afin de fixer le sol dans le plus bref délai. La superficie est prévue donc pour protéger un petit peu tout le pourtour du plan d'eau ce sera sur 11 hectares avec différentes espèces forestières en exemple le peuplier, le platanes le pistachiers, le de le sol différents types de, de, de, de, de, de pins Cette grande opération de réaménagement concerne également l'autre joyau naturel, espace de jeu et de loisirs privilégiés des Algériens, le parc zoologique de Ben Aknoun qui deviendra un parc safari. Le village africain restera donc digne de son nom et drainera un nombre important de visiteurs. Le parc safari, c'est un nouveau concept qui est en vogue euh, à travers le monde. Ce sera une première en Algérie. C'est un concept euh, qui consiste à, à, à mettre les animaux sauvages, donc ces animaux comme le lion, le tigre, l'éléphant, dans un espace en semi-liberté. Voilà. Et à inverser un petit peu, on inverse un petit peu les rôles et c'est les visiteurs qui seront, euh, qui seront enfermés quelque part, Donc soit dans des tunnels de vitrés par exemple. Les visiteurs pourront donc euh, observer ces animaux sauvages, les approcher sans danger. On a la réhabilitation de la clôture, il y aura la réhabilitation de la voie ferrée, il y aura aussi la réhabilitation de l'éclairage public. La réhabilitation, il y a deux hôtels, il y a le Mouflon d'or et la résidence. Donc une expertise a été lancée pour nous permettre de réhabiliter ces deux édifices. Il y aura aussi la création de quelques points d'eau, donc les forages, les bassins, les châteaux d'eau. La réhabilitation des différentes stations et l'acquisition de quelques wagons. Donner un autre aspect architectural, une autre façade qui épouse euh, l'environnement immédiat. Le plan vert de la wilaya d'Alger revêt une importance capitale, d'autant plus qu'il englobe plusieurs opérations de réhabilitation et de réaménagement d'espaces verts et de sites forestiers, vu leur rôle dans la régulation du climat et la protection de la biodiversité pour un cadre de vie meilleur.